Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans ce deuxième épisode d'un de, de, de, format qui n'a pas de nom, c'est un format interview, vous avez peut-être déjà suivi le premier épisode qui était avec Nathan, si vous ne l'avez pas suivi, je vous mets une fiche ici, et cette semaine on est avec euh, Vincent Sirotte. Vincent ça va être dur de te présenter, tu vas, on va voir, vous allez comprendre, le mec il a 700 000 casquettes, j'ai envie de dire que tu es musicien, c'est pas mal oui. musicien. moi j'aime bien. J voilà. bien j Même bien. si tu as, on va voir, fait plein d'autres trucs. Oui. Ça m'amène à ma première question, raconte-nous. Quel est ton parcours d'intermittent Alors, je suis donc musicien depuis euh, une bonne dizaine d'années. Alors, Enfin, je suis musicien depuis très longtemps, mais en tout oui, cas de manière professionnelle, ouais, depuis l'âge de 26 ans. J'ai donc 38 ans, ça fait donc 12 ans que c'est mon métier. Euh, je suis également comédien, je fais du clown. Euh, je suis parfois régisseur. Je suis aussi chargé de diffusion et chargé de communication pour un label qui s'appelle Versus V-Prod que j'ai monté en 2011. Euh, je suis aussi euh, monteur vidéo, euh, voilà, je suis... Je suis, je suis, je suis Également depuis deux ans, constructeur de gradins et aussi monteur de chapiteaux, voilà. Voilà, donc bah, vous connaissez Vincent, avec ses, toutes ces casquettes-là, je sais même pas, j'aurais dû compter combien de trucs tu as fait, mais ce qui est intéressant dans ton parcours, ça, ça m'intéresse ça beaucoup, c'est que du coup, tu as autant touché au monde du, de l'artistique que, que de la de technique. La technique. Ouais. Et ça... Je le dis tout le temps sur la chaîne aux artistes qui nous regardent, il faut aller piocher, il faut aller chercher, il faut aller voir ce qui se passe du côté de la technique. On a tout à y gagner. Tu confirmes Je confirme complètement. Du, du coup, tu es intermittent depuis, tu l'as dit là, euh, depuis... Mais depuis, depuis, alors je me souviens de, de mon inscription au Pôle emploi qui était en 2010. Ah, vas-y, raconte-nous Ah, ben le 5 juillet 2010, hein, je peux en parler bon. d'une manière assez précise. J'ai terminé donc l'école, euh, un cycle intensif en école de, de musique à Tours. J'ai terminé fin juin, et puis euh, un de nos derniers cours c'était bon, bah ben voilà, à partir de demain vous êtes. Euh, capable d'être musicien d'une manière professionnelle la première chose à faire c'est de vous inscrire au pôle emploi donc le premier lundi matin je suis allé m'inscrire au pôle emploi donc le 5 juillet 2010 et mon premier statut je m'en souviens aussi euh, puisque j'étais comme un, un petit fou c'était donc le 14 février pour une saint valentin où je jouais et c'était en 2012 ok donc il y a voilà. eu un peu de deux ans ouais mais c'est ce que je dis tout le temps il faut pas penser que quand non. on veut euh, quand on se lance dans l'intermittence, c'est très très rare que 12 mois plus tard, on puisse euh, Ça faire fonctionne aussi. Ouais. Donc, deux ans, euh, de 2010 à début 2012 février. Ouais, ça. Et pendant ces deux ans, qu'est-ce qui se passe Eh bien, alors, ben, on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, ce, ce monde de la musique. Moi, je faisais que de la musique à cette époque-là. Euh, donc ben voilà j'étais un peu euh, dans l'interrogation de euh, alors on commence par faire quoi Est-ce qu'on continue de travailler quotidiennement son instrument à ouais. fond pour euh, essayer d'être meilleur Mais du coup tu restes chez toi et tu rencontres personne, voilà, c'est ça Ou euh, est-ce que du coup je dois euh, rencontrer des gens, créer des groupes euh, aller voir des concerts pour rencontrer des professionnels pour pouvoir leur parler des groupes mais les groupes sont pas encore montés donc bah, du... bon alors j'ai pris les choses dans l'ordre ouais. j'ai commencé par monter euh, un label ah ouais. euh, oui voilà en me disant de toute façon il faut qu'il y ait un nom donc j'ai voilà j'ai pensé à versus versus vprod et puis j'ai dit voilà je, je contacte les, les musiciens qui sortaient de l'école aussi et puis je leur ai dit allez les copains on essaie d'être professionnel donc on fait de la musique régulièrement ensemble On fait ensemble On fait ensemble euh, et puis on enregistre vite un premier EP euh, de okay. 4 ou 5 titres pour pouvoir démarcher donc ça a été ça un peu la première, euh, première expérience donc ça, ça a bien pris six mois, le ouais. temps de comprendre un peu comment, euh, d'une manière législative, ça fonctionne, l'administratif, etc. Et puis, euh, les premiers contrats sont arrivés. Donc, euh, voilà, pas, euh, pas forcément des, des, des, des super choses, mais, mais ça, ça, ça me laisse de bons souvenirs. Vous retrouvez les conseils voilà. que je donne régulièrement voilà. au début, il faut accepter de ne pas être voilà. payé non plus. Euh, voilà. voilà, et puis de jouer pour... Euh, toutes fêtes possibles, hein, ouais. de la fête du cochon, euh, évidemment aux brocantes. Ah bah je l'ai aux... aussi celle-là. Bah voilà, tu vois, comme quoi on peut devenir des gens bien, <rire> même après avoir joué à la fête du cochon. Et puis, et puis, et puis, euh, pensons arriver jusqu'au fameux Graal des 507 heures. Ah ouais. Bah, et puis, ben bah, en fait, euh, et bah, il m'en manquait quelques-unes des heures. Ah, donc, ah non, pas en février du coup Non, euh... pas en février, euh, j'ai cru pouvoir déposer mon dossier un peu avant d'accord et puis il a été refusé ah. parce qu'il y a quelques organisateurs qui sont mal débrouillés sur, le, sur, le, sur les guzo qui avaient été remplis donc j'ai des dates qui ont sauté et donc euh, bah, j'ai été obligé de, de, voilà, de, de pousser un petit peu pour réussir jusque Ouais, d'où l'intérêt, alors là à l'époque c'était peut-être pas le cas maintenant c'est le cas, je le dis souvent sur la chaîne euh, avant de déposer votre dossier aujourd'hui vous pouvez aller sur le site du pôle emploi et croiser ce que vous, vous avez avec les infos du pôle emploi et ça c'est un luxe terrible parce que ce genre de mésaventures n'arrive plus normalement aujourd'hui vous pouvez être sûr que ça va être accepté ou refusé mais s'il y a un problème avec un gusot qui a été mal rempli ouais. aujourd'hui on peut le savoir en amont avant ah, beaucoup plus compliqué on, on déposait le dossier on serrait un peu les fesses on en aille. disant j'espère que ça va passer c'est quand même mieux aujourd'hui. C'est complètement mieux. En effet, il y a eu un beau euh, travail de fait par le pôle emploi euh, sur, la, sur la régularité, en tout cas la rigueur de, des informations ouais. reçues. Et puis, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je parle de 2010 et 2011. À cette époque-là, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans 507 heures, nous n'étions pas sur une période de 12 mois, Exactement. mais nous étions sur une période de 10 ouais, mois. Oui. Voilà. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça n'arrange pas forcément les affaires d'un jeune musicien qui se lance Exactement. dans l'aventure de l'intermittent. Oui, il a raison, euh, à l'époque, alors je ne sais plus que ça s'est terminé quand cette histoire, c'était en 2015, non 2000... J'aurais dit 2000, euh, 2014 ou 2015, ouais. Ouais, ça va être là, ouais, je ne sais plus, je fais les recherches, je vous mets le, le résultat quelque part par là. Euh, intéressant, tu fais ton premier dossier, ça ne passe pas, il se passe quoi à ce moment-là Là, tu étais dans une spirale infernale que quelques-uns connaissent, c'est-à-dire que euh, tu n'avais pas ton dossier, mmh. et donc... Il fallait que constamment tu reviennes dix mois et demi en arrière, ce qui veut dire que peut être qu'un jour tu faisais une date, tu disais ouais, c'est cool, mais en bon, faisant peut... en faisant une date, ça t'enlevait un jour de plus au début de ouais, période. Exactement. Et Peut être que ce jour là, tu avais fait euh, la semaine, on va dire pour euh, prendre de... une semaine. Peut-être que cette semaine-là, tu avais fait deux concerts et donc là, tu fais un concert et tu crois que c'est cool parce que tu as fait un concert, sauf que tu en perds ouais. deux dans l'ensemble des dix mois et demi. Et à chaque fois, j'imagine, les, tous les mois, peut-être toutes les semaines, bah, toutes les mois, alors tu faisais fait, un bilan pour savoir. Euh... Toutes les semaines, en effet, tu as complètement raison. C'est-à-dire que j'ai. Alors, je pensais être arrivé aux 507 heures, donc j'étais super content parce que ça demande quand même pas mal de rigueur. Ah ouais, et ouais. donc, du coup, je m'aperçois que je n'ai pas les heures. Donc ben, du coup, je me suis dit, ah bon, en fait, il faut que je retrouve vite des concerts pour réussir à en faire un par semaine, pour que du coup, en revenant dix mois et demi avant, ça m'en zappe pas de trop. C'est ça. Et j'ai fini à 512 heures. Yes mmh. 512, c'est pile 43 caché ça. Ben voilà. Ah non, je crois que mmh. c'est 516. Ouais, bon ben bah, voilà, 512. Donc, euh... <rire> ouais. Et puis bon, bah là, après, c'était euh, ouais. un peu plus détendu. La fête Champagne ou quoi euh, bah Je jouais ce jour-là, c'était donc le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Je me souviens encore très bien de cette date où je jouais dans, ah un, bah oui. dans un restaurant à saint hippolyte pas très loin de chez nous. Là. Ouais. Et voilà, donc en fait, on a eu l'occasion de boire un petit, un petit dessert ça. de champagne avec les copains. Oui. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez précisément du jour où vous avez obtenu le, le, le statut. Je sais, intermittent n'est pas un statut. <rire> euh, je pense que tous les intermittents se rappellent. Du ce, ce, bah, ce, ouais. cette petite sensation de la notification pôle emploi où tu fais waouh ça y est alors qu'en fait c'est en fait ça y est tu as enfin le droit d'avoir euh, un régime précaire ouais, c'est ça <rire> du enfin oui c'est ça mais ça montre à quel point on a besoin d'être reconnu et il ouais. ben, y a juste un papier du pôle emploi qui dit vous êtes intermittent nous on est tout fous ouais. C'est vrai que pendant l'école, les dix mois d'école avant où j'étais à Tours en cycle intensif, on avait des cours de justement de je sais plus comment s'appelait, de vie sociale, ah ouais vie sociale et professionnelle pour nous apprendre un petit peu. Et bon, ce qui revenait vraiment très, très souvent. Et d'ailleurs je trouve que c'est pas vraiment juste. Il euh, euh, y a un amalgame entre les professionnels et les amateurs où ouais. on nous dit souvent, pour être professionnel, euh, il faut être intermittent du spectacle. Bon. Ah oui, oui, non. Euh, ça... J'y reviendrai un peu plus tard, je pense qu'il y aura peut-être des questions autour de ça, mais je suis dix ans après, je ne suis plus vraiment d'accord avec Ouais, ça. ouais, je connais bien des exemples de copains qui sont pas, euh, qui sont profs, qui sont salariés d'une boîte et qui jouent mieux. Euh, que n'importe, enfin ouais. oui, beaucoup. Euh, troisième question, à ton avis, plutôt, c'est quoi les avantages de l'intermittence, c'est quoi les inconvénients euh, ben, Les avantages, tu en as donné un il y a quelques, quelques minutes, c'est que du coup, on fait partie. Mmh. Euh, on rentre dans une case. Bon, on est en France, on aime beaucoup les cases, ouais. donc ça tombe bien. On est dans une case, on a une reconnaissance, on a la chance d'avoir un pays qui reconnaît les, avec l'annexe 8 et 10 les métiers du spectacle vivant. Donc on fait partie, on fait partie de, ouais. de la grande famille. Voilà, voilà. je me demandais si tu allais prononcer le mot grande famille. Ben, on fait partie de la grande famille, voilà. Ouais. Donc ça c'est ben, le principal avantage. Euh, après, moi, me concernant, puisque j'ai touché aussi à d'autres métiers dans le spectacle, eh ben ça me permet de d'avoir de, ben de, différents métiers. Ouais. Donc voilà, avec le même, avec le même régime. Euh, et donc les annexes 8 et 10, j'arrive à faire plusieurs métiers. Euh, dans les avantages, les autres avantages auxquels je pense, c'est euh, ben la formation. On a la chance de pouvoir être formé régulièrement par l'AFDAS. Ouais. Voilà, l'AFDAS, euh, assurance de formation des activités du spectacle. Oh, il est AFDAS. fort, il est très fort. Et donc voilà, c'est un organisme qui nous permet de d'améliorer de, de, notre anglais si on est ouais. chanteur ou si on travaille à l'étranger de, de, de faire des formations de monteur vidéo, j'ai fait une formation de monteur vidéo graf, grâce à l'AFDAS et puis, et puis euh, bah oui si euh, le système, le système euh, de, de l'intermittence est plutôt euh, chouette puisque euh, dans les périodes où on n'est pas salarié, donc euh, toutes les périodes de création ouais eh ben on est tout de même rémunéré. Ouais, Donc on ça. nous paie sur les périodes où on est en train de, de brainstormer, de réfléchir, de répéter et ça. de créer des spectacles. Donc ça, quand même alors là, les avis euh, divergent. Il euh, y a certaines personnes qui disent, alors côté artiste, que euh, les jours où on n'est pas salarié, on, est, on touche une indemnité du pôle emploi mm -hmm. et que ça, ça rentre, on fait rentrer là-dedans le temps de répétition, mm -hmm. le temps de création, le oui. temps de voilà, tout ça. Il y a aussi des gens qui disent, euh, j'en connais, non non, mais euh, normalement les répétitions devraient être payées, euh, tous ces temps devraient être payés. En fait, c ces indemnisations, elles sont, euh, elles, elles, on est au chômage, donc on est, c'est pour elles que. sont dues. Voilà, elles sont dues parce ouais. qu'on a cotisé pour ça l'année ouais. précédente. Et ces jours-là, on cherche du travail. Voilà. Bon, oui, le, en fait, les deux mixés me vont. C'est vrai. Peut-être parce que je ne suis pas subventionné par euh, ouais. les établissements qui font de l'aide à la création. Alors, du, bon, voilà, du coup, comme je suis ouais, rarement ça. payé pour faire de, de la création, c'est pour ça que je, je me retrouve assez heureux ouais, d'avoir ouais. à la fin du mois... Un, mais mais, mais j'ai le même un avis, salaire. De toi. Les abonnés euh, 507 heures qui me suivent, ils voient bien qu'il y a une grosse part de notre boulot qui n'est pas payée. Et oui, je suis d'accord avec les gens qui disent ça. Normal, Normalement, les répètes devraient tout être payées. Ouais. Mais oui, normalement. Et normalement. Je... Voilà. Mmh. <rire> et les inconvénients alors Ah, oh bah les inconvénients, je crois que la précarité est le maître mot <rire> de ce régime et de, et de nos métiers. Bah oui, grosse, grosse précarité. Euh, 12 mois, c'est assez vite revenu. Mmh. Et euh, bon, je, là je me rappelle, enfin moi je me souviens de mes premières années où c'est quand même un gros stress tous les ans de se dire est-ce que je vais réussir à pérenniser l'activité Est-ce que je vais avoir euh, assez d'heures bon, euh, C'est très stressant. Voilà, dix ans après, euh, dix ans après, ça, ça va mieux. Je suis un peu plus détendu. Ouais. Euh, puisque le réseau s'est créé, c'est que les gens m'appellent, etc. Et que je fais plusieurs métiers. Et que oui. toi, tu as différé. Je, je oui. pense clairement, une fois sur deux, quand j'ai des messages de jeunes futurs intermittents mmh. qui me demandent des conseils, je leur dis ne, ne, ne partez pas. Encore avant-hier, mmh. quelqu'un m'a envoyé un message en me disant Je suis en troisième, je voudrais faire un stage euh, et je suis bassiste, comment je peux faire je lui dis déjà, euh, ne, ne pense pas qu'il faut que tu fasses un, un stage de bassiste. Mmh. Tu fais un stage dans le monde du spectacle. Ouais, ouais. Tu diversifies tes activités. Je pense que c'est vraiment indispensable. Quoi d'autre comme inconvénient Si peut-être le fait qu'on ne peut pas être créateur d'entreprise. En tout cas, dans le même... Ah. Euh, on ne peut pas créer... Voilà, si j'avais envie de créer, je ne sais pas, euh, un studio d'enregistrement euh, qui s'appellerait le le Vincent Sirotte à Bayreuth, euh, <rire> ou, ou euh, je sais pas, ou, ou être autre entrepreneur dans, le même, euh, dans la même filiale que la musique, ou en tout cas les métiers du spectacle, ça on ne peut pas. Ouais. Le statut est euh, assez... Euh, le régime est assez rigoureux euh, là-dessus. On vrai. est obligé de... Alors ils expliquent ça par le fait que normalement quand on est... Euh... Intermittente du spectacle on dépend de l'annexe 8 et 10 mm -hmm. donc à ce titre on est chômeur ouais. et donc on peut pas à la fois être chômeur et chef d'entreprise ouais. c'est comme ça un peu ça. Hein. Ouais bah ouais bon bah, voilà euh, c'est vrai j'avais pas pensé à ça évidemment j'avais pensé à la précarité ça c'est certain je pense que tous les gens qui vont défiler ici me diront bah, les inconvénients à précarité ouais. quand même tous les ans on remet notre notre titre en jeu c'est quand même ouais. pas Et puis par contre j'avais pas vu que ça oui c effectivement il y a une espèce de hum, D'entonnoir administratif. Ouais. Une fois que c'est intermittent, bah, tu es au bout de l'entonnoir. Ouais. Quels sont les temps forts de ton intermittence C'est quoi, les, de, depuis 12 ans, donc, mmh. les, les, les moments qui t'ont marqué Bon, bah, forcément, les, les, le, le, commencement, ouais. hein, le commencement. Parce qu'on bah, on galère, on galère et on y arrive. Et donc, et là, ouais. donc là, c'est super. Euh, le deuxième moment un peu compliqué, je me souviens de fin 2014, où euh, j'ai eu une grosse proposition d'une collectivité. Euh, territorial donc okay. pour une dizaine ou quinzaine d'interventions en médiathèque, école, euh, bibliothèque pour parler un petit peu du métier et, et faire un peu de musique pour, euh, donc pour les, les jeunes, pour les enfants. Donc ça c'était un contrat qui était signé de longue date, donc j'étais un peu serein sur le ouais. renouvellement de… Voilà. et ce contrat, puisque c'était l'année d'avant les élections municipales, oh ce contrat euh, donc, a été rompu en décembre. Donc, soit deux mois avant mon renouvellement, qui est en février. Donc, j'ai perdu 15 dates euh, entre... À deux mois d'intervalle Ouais, c'est ça, parce que c'était prévu sur décembre, janvier, février. J'ai donc perdu 15 dates en un coup de téléphone. Et donc là, je me suis retrouvé dans une situation un peu embarrassante de... Qu'est-ce que je fais Comment ça se passe Etc. Mais comme le cosmos est toujours présent, <rire> ce, oui, ce jour-là, ou le lendemain, je crois, peut-être jour de Noël ou veille de Noël, je suis allé faire un tour sur notre merveilleux marché de Loche, où j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais bien, qui faisait du théâtre d'humour, et qui m'a dit, mais on cherche un chargé de production dans notre... Dans, à la production et donc du coup j'ai postulé, je me souviens très bien, le jour même. Okay. Mon entretien d'embauche, le 31 décembre et j'ai fait ma première date le 20 janvier et j'ai réussi à en faire, je crois, in extremis 14 Ouf. Euh, en trois semaines et demie. Bon, moi, j'avais la chance là, de bosser dans, un, dans une boîte de prod où, du coup, je travaillais 4 euh, jours par semaine, plus ouais. après tous les déplacements, les week-ends. Donc, euh, donc, bon, il n'y a pas vraiment eu ouais. de problème. Et c'est d'ailleurs à possible. partir de ce moment-là, quand tout à l'heure, tu me posais la question de, de mes statuts. Est-ce que je me souviens du premier de ça Je me souviens surtout que quand je suis passé chargé de production, j'ai commencé à faire des calculs un peu stratégiques de calcul de taux, Tôt ouais. etc. Et j'ai fait mes premiers dossiers anticipés. Ouais. j'en ai fait 6 en 3 ans ouais ça c'est beau Voilà, ça veut dire que tu manquais fais... pas d'heures non je faisais beaucoup beaucoup beaucoup d'heures quoi je faisais des statuts entre 1000 et 1200 heures ouais c'est ouais. énorme ouais. c'est des trucs aujourd'hui en période de Covid tout le monde commence à comprendre ce que c'est le, le renouvellement anticipé ouais. parce que tout le monde va en faire un mais à l'époque c'était rare, rare. Euh, oui c'était assez rare à part dans l'audiovisuel parce que bon ouais. en fait faut savoir que ce régime de l'intermittence a été créé au départ au tout début non. pour l'audiovisuel et qui s'est qu étendu au monde du spectacle par La suite dans l'audiovisuel, c'est pas rare. Euh, un perche, un perchman sur un tournage fait 1000 heures en deux mois, ouais. Voilà, et c'est complètement normal. Ouais. Voilà, alors que bon, c'est vrai que quand on fait de la musique euh, sur 12 mois et qu'on a parfois du mal à faire 600 ça. heures, tu te dis ah, c'est là où c'est vraiment très très disparate les, les, les métiers. Alors, au moment où la vidéo qui est ici sortira, je sais pas où on en sera dans les sorties, il y a une vidéo qui, qui est prête là actuellement qui est sur la, la fameuse idée reçue, les intermittents ne travaillent que 4 mois dans l'année. Mmh. Bon, ben bah voilà, même là, par exemple, ton perchman qui fait 1000 heures en un tournage, il va faire un renouvellement anticipé. Ben bah, on voit bien qu'en fait, non, même les gens qui, qui ont fini leur intermittence et qui ont leurs 507 heures en, en 4 mois, ouais. et ils ne s'arrêtent pas pendant 8 mois, les gars. Soit non, ils non. renouvellent parce qu'ils ont plein d'heures, et comme ça, ils ont intérêt puisqu'ils vont avoir un meilleur taux. Soit ils continuent à accumuler, mais on n'arrête pas de travailler, on ne se met pas dans un hamac. Quand on a nos 507 heures, 507, c'est le minimum. Et après, bah on continue, on travaille, comme tout le monde. Ouais. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu auras des conseils à des petits jeunes qui nous regardent euh, Bon, au final, allons-y, allez-y. Euh, on n'a pas grand-chose à perdre. Ouais. Bah Si on réfléchit un peu, euh, on n'a pas grand-chose à perdre. Après, il faut juste être conscient que... C'est laborieux, c'est un peu long, euh, c'est un travail et c'est pas uniquement un travail euh, de, de, de travail d'instrument ou de... comment dire... Euh, on doit être réactif sur euh, la création de son réseau, de son répertoire, la visibilité, la communication internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Euh, c'est pas, euh, pas des vacances. Euh, être euh, professionnel dans le monde du spectacle, c'est loin d'être une sinecure. Euh, donc, si vous avez envie d'y aller, mais allez-y, voilà. Et pour l'idée reçue que j'ai donnée tout à l'heure de pour être un professionnel du spectacle, il faut absolument euh, décrocher ce fameux graal de l'intermittence, 10 ans, ou ouais, 12 ans après, j'ai envie de dire que non en fait. Euh, si, si tu as envie de, de, de bosser à mi-temps parce que toi, ta passion c'est la boulangerie, mais que tu as aussi une autre passion qui est celle de la musique, eh ben, continue à faire un mi-temps de boulanger et puis euh, donne-toi la possibilité de développer un projet musical à côté. Ouais, bonne idée. Voilà. Euh... Avec pas forcément l'idée de devenir intermittent, il y a d'autres moyens, ouais. l'auto-entreprise par exemple, pour compléter son voilà. activité. Et voilà. puis, euh, croyez-moi que si vous avez du talent, euh, on viendra vous en causer. Donc, euh, vous aurez certainement l'occasion de faire aussi des belles scènes. Et ça, c'est pas parce que vous êtes intermittent du spectacle qu'on vous propose de faire des belles scènes. C'est surtout parce que vous avez du talent. Bah bon, ça c'est parfait pour conclure. Voilà. Merci Vincent, à Merci bientôt. Vincent. Ciao. Merci à toi pour cette super chaîne. Ouais. On apprend beaucoup.